Analyse d'image, mise en évidence d'un mouvement de faille. On trace sur la photo d'un affleurement la ligne de faille et de part et d'autre de cette ligne, on délimite les couches de la roche. Les déplacements du schéma mettent en évidence le mouvement de faille. La photo de l'affleurement est issue de la lithothèque du site de SVT de l'Académie d'Aix-Marseille. Pour la télécharger, on lance son navigateur Internet. Sur le site des médias-fiches, on choisit les prises en main SMART, puis l'affiche 4B. Depuis cette page, on accède directement à l'image sans avoir à saisir son adresse. On effectue un clic droit sur l'image et on choisit Copier l'image. On ferme son navigateur, puis on lance le logiciel Smart Notebook. Dans la barre d'outils, on clique sur Coller. On peut bien sûr utiliser le raccourci clavier CTRL -v. On redimensionne l'image et on la dispose dans la page. L'image étant sélectionnée, on clique sur sa flèche de menu et dans le menu contextuel, on choisit « Verrouillage » puis « Verrouillage en place ».« Verrouiller en place » permet d'éviter que l'image ne bouge quand on viendra la noter au tableau. On prépare une deuxième page comportant le corrigé. Pour cela, on va reproduire cette première page à l'identique. On active le sélecteur de page et on clique sur la vignette de la première page. On clique sur sa flèche de menu, puis dans le menu contextuel, on choisit « Cloner la page ». La page sélectionnée reste la première page. On clique sur la deuxième vignette pour afficher la page correspondant au corrigé. Pour tracer la ligne de faille, on prend l'outil ligne et on affiche les propriétés. On choisit les propriétés du style de ligne et si un trait fin de couleur noire, on trace la ligne de faille. Pour souligner une première couche de roche, on prend l'outil crayon et on choisit l'un des deux marqueurs proposés par défaut. Dans les propriétés, on choisit la sixième épaisseur et la couleur bleue. On trace un premier trait. Avant de tracer le deuxième trait, pour éviter que les deux éléments ne constituent qu'un seul les mêmes objets, on clique à nouveau sur l'outil crayon. Pour souligner une deuxième couche de roche, on affiche les propriétés et on choisit un vert. On trace les traits de part et d'autre de la faille, sans oublier bien sûr de cliquer sur l'outil crayon avant de commencer le deuxième trait. Pour colorier l'espace délimité, on choisit la couleur rouge et la plus grosse épaisseur. On colorie la zone. Il est conseillé de ne pas relâcher le bouton de la souris pour n'obtenir qu'un seul objet. Ce coloriage est d'ailleurs plus facile à réaliser directement au tableau avec le doigt ou le stylet plutôt que sur l'ordinateur avec la souris. On n'oublie pas de cliquer une nouvelle fois sur l'outil crayon avant de colorier la deuxième zone. On prend l'outil sélectionné et en maintenant enfoncé la touche contrôle du clavier, on clique successivement sur les trois objets à droite de la ligne de faille. On clique sur la flèche de menu de l'un des éléments sélectionnés et dans le menu contextuel, on choisit Regroupement, puis Grouper. On clique sur l'une des couleurs à gauche de la faille, puis avec la touche CTRL enfoncée, on sélectionne les deux autres couches, avant de regrouper l'ensemble. On teste le déplacement des blocs. Puis on replace les éléments du schéma dans leur position initiale. On complète le corrigé avec des flèches pour indiquer les mouvements relatifs observés. Ces représentations peuvent bien sûr être faites en classe au moment de l'analyse du document. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail en cliquant sur Enregistrer et en donnant un nom à son fichier. Cliquer une nouvelle fois sur l'outil crayon avant de tracer un deuxième trait permet d'éviter que les deux éléments ne forment qu'un seul et même objet. Lorsque l'on trace deux traits consécutifs sans cliquer une nouvelle fois sur l'outil crayon, on obtient un objet unique. On devra alors passer par le menu contextuel de l'objet pour dissocier les deux éléments.